Ah, je suis bien musclé, hein. Avec ah, une bonne performance. Ils auront jamais notre physique. Jamais de la vie. Trop personnes. musclé, frère. Jamais Trop de... musclé. Ah Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Aujourd'hui, le thème de la, la vidéo, il est très prétentieux de notre part, mais ouais. faut bien le comprendre, les gars. Donc la question du jour, oh, faut bien le comprendre. <rire> ouais, non, mais des fois ils sont con. Quand il m'a donné l'idée, <rire> j'ai dit ah ouais toi toi, tu <rire> cherches la merde. Donc les gars, on va bien préciser pourquoi vous ne pourrez jamais avoir notre physique, les gars. C'est bien si prétentieux. On, si on s'arrête là, on est foutu. Si on s'arrête là, c'est fini. Vous les commo... Ne vous arrêtez pas là, il faut regarder tout. Hein. <rire> Donc les gars, nous, quand on regardait des vidéos sur YouTube à nos débuts, quand ouais. on était jeunes pratiquants de musculation, vrai. on se disait Putain, j'aimerais trop avoir le corps d'Alex. Putain, euh, franchement, s'il est devant moi, je sais pas ce que je lui fais. Non, non tu, si vas, on tu vas se... détendre tout de suite. <rire> je ne disais pas des trucs non. Comme certains, hein. On voulait ressembler à quelqu'un en particulier. mais ouais. Je suis sûr que même vous, vous voulez peut-être ressembler à un maître du feed hein, game, peut-être de la nouvelle génération, peut-être de Pimousse, hein, si vous aimez bien les mecs gras, euh, pas costauds. Le tout, tout il a dit Hein, pas en plus, toujours plus. D'ailleurs, dites-nous en commentaire quel youtubeur vous, euh, euh, hein, euh... <rire> que <rire> vous ferez kiffer, pas sexuellement, mais vraiment. C'est bon, tu précises. On sait jamais, c'était bizarre. Quel youtubeur vous ferait kiffer Donc, les gars, euh, on précise juste que vous pouvez très bien avoir un meilleur physique que le nôtre. Hein, donc, c'est pas du tout bien sûr. notre part tout ça. On va vous expliquer déjà hein, ce qu'on veut dire ouais. par là. On va clarifier les choses. Ouais. En fait, c'est juste que nous, par rapport à notre métier, déjà, dans un premier temps, en fait, c'est pour euh, vous déculpabiliser que toutes les personnes que vous voyez sur youtube, ok, ils ont un. Un bon physique, mais faut comprendre une chose déjà, c'est que c'est leur métier. Ouais. Vendre des programmes, être coach sportif, tout ça. Le sport, ils ont le temps de le faire à n'importe quelle heure, du coup, c'est plus facile pour eux. Ils peuvent manger leur repas euh, facilement, ils sont pas au taf, ils vrai. peuvent pas balayer un sandwich en deux secondes. Il n'y a pas que ça, c'est que ces mecs-là, ils sont sur YouTube et ils sont pas musclés, très bon physique parce qu'ils sont YouTubeurs. Justement, ils sont YouTubeurs parce qu'ils sont très musclés et qu'ils ont un très bon niveau déjà de base, tu vois ce que je veux voilà. dire. C'est justement pour ça qu'ils sont là. S'ils si étaient lambda, ils seraient peut-être pas aussi loin dans YouTube, voilà. tu vois. Déjà, de base, c'est une bonne génétique aussi. Bah oui. Souvent, les mecs que vous voyez sur YouTube, c'est des gens qui ont toujours été sportifs. Donc, si toi, là, tu, tu veux commencer le sport à 20 ans, ça va déjà être plus compliqué d'atteindre euh, le niveau d'un mec que tu vois sur les réseaux. Sûr. En plus de ça, tu as sûrement un métier qui te demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps, plus qu'un simple youtubeur ou un coach sportif. Tu peux pas aménager tes horaires d'entraînement ou tes repas comme tu veux. Vrai. Et ça, ça fait beaucoup. Donc, euh, moi, quand je vois un gars, euh, là, ce matin, d'ailleurs, j'ai croisé un abonné. Petite parenthèse. Il m'a dit que j'étais plus volumineux en vrai qu'en vidéo. Ah, je sais. Donc, j'en ai marre de toi. Donc, <rire> les gars, si vous pensez que je c'est parce que je suis à côté d'un mec qui fait plus de 20 kg de moi, 12, 12, 13. Ah, parce qu'il en Dans sèche jours, actuellement. J'ai un physique, d'accord Et moi, j'en profite pour dire que ces gens disent oh Pimous 98 kg il est sec. Je suis passé à 98 kilos, ça, on ouais. va mettre tout de suite les pendules voilà. à l'heure. Quand il non. fait ses vidéos force, ses P.R. tout ça, il est en masse. Je vais vous montrer mon one pack quand je suis en masse, on va voir <rire> qui c'est, qui c'est. Non, le gros, ils vont fuir, ils vont fuir. <rire> euh, voilà petite parenthèse, je sais plus pourquoi je disais ça. Ah ouais, j'ai croisé un abonné ce matin et il me disait que t'avais un beau zizi. Tu m'as dit ça Je l'avais pas dit ça. <rire> ouais, il me disait qu'il se levait, euh, qu'il allait à la salle, en fait. Il était dégoûté de ne pas me voir à la, la ouais. salle parce qu'il voulait faire des selfies, il voulait juste signer des autographes et tout. Okay, Excusez-moi. Vraiment excuse être avec nous. Moi un type de fou. D'accord. Non pas du tout. Bref, et il me disait qu'il s'entraînait à 6h du matin parce qu'il travaillait. Aïe, aïe. Et moi, ces mecs-là, les gars, si vous arrivez bon à bon avoir respect, un, un bon physique, alors vous avez des horaires comme ça, je, je vous dis franchement félicitations. Parce que moi, à votre place, je ne sais pas si j'en serais capable. Non, ça je je m'entraînerai même pas. Franchement, tu travailles à l'usine, tu travailles en intérim. Tu travailles à l'usine, tu travailles en intérim. Tu arrives quand même à, à trouver du temps pour aller à la salle. Franchement, t'es un respect Surtout ceux qui sont en intérim. Voilà. Surtout. Euh, Donc c'est ça qu'on veut vous dire dans cette vidéo, les gars, les, les vidéos du mercredi, c'est on est là, on est avec vous, on entrepote, euh, on veut vous vendre des trucs, mais ça on s'en fout, tu vois. Acheter, acheter, <rire> acheter. Euh, mais euh, mais on est là pour juste parler ouais. avec vous et, et ça c'est important que vous le sachiez, c'est que bah, les gars que vous voyez sur YouTube, c'est normal qu'ils ont un, qu aient un bon physique, c'est pas facile pour vous si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas dans les mêmes conditions que euh, d'avoir le même physique. Mais bah après il y a des mecs qui arrivent très bien à s'en sortir à avoir un très bon, bon physique, sûr. voire même Bien mieux sûr. que ces youtubeurs, j'allais le dire. Il y a des mecs qui ont un meilleur physique que nous, tu vois. Ouais. Alors que les mecs ils se lèvent tous les matins pour aller à l'usine et les mecs ils arrivent à, à être meilleurs que nous. Ouais. Quoi. Ça, ça veut rien dire. Après, il y en a d'autres qui ont aussi euh, un bon travail et qui peuvent se permettre ouais. de bien manger et dans de bien les bureau par exemple. Et ils ont un meilleur physique que les youtubeurs, mais le truc c'est juste ils ont pas envie de se montrer oui. sur les réseaux, les gars. Ils s'entraînent pour eux. Nous on a voulu euh, s'exposer sur internet parce qu'on a envie d'en vivre, les gars. Euh, mais il y a des mecs qui s'entraînent ouais. silencieusement dans leur garage euh, en salle. On en voit hein, souvent et ils ont un très très bon physique. Donc, exemple simple. Tu prends William qui a fait les jeux de loi avec nous. C'est vrai. Il a, il, son compte Insta est vide et il en a rien à foutre. Ah, c'est ça. Et le mec est monstrueux. Il s'entraîne pour lui. Et il y en a plein des gars comme ça. Donc euh, c'est pour ça sur YouTube on n'est pas nombreux en vrai. Hein. On doit avoir, euh, doit avoir, quoi, 50 chaînes fitness vraiment qui ont plus de 10 000 abonnés. Peut-être moins je dirais. Peut-être moins. Bon ouais. Enfin. Ouais, 20-30 hein, je dirais max. Hein. Euh, on a l'impression que tout ce monde-là est chargé. Mais les gars en France, dans le monde, des on mecs On est comme des gros ça, chômeurs. Il y en a plein. Non mais il y en a plein des mecs musclés tu vois. Parce qu'on est des gros chômeurs qu'on est musclés. Je te jure que c'est vrai. <rire> non c'est parce qu'on a des bonnes conditions ouais. pour y arriver et puis ça fait longtemps qu'on y est aussi et comme on le disait au début vrai. on a toujours été sportif donc c'est plus facile et compagnie mon meilleur level que ce soit en force ou les photos à un air qu'on a fait je travaillais de chez moi je l'adaptais ah, mes bah entraînements ouais. bah, je pouvait m'organiser vraiment de la meilleure des manières c'est pour ça que j'ai sorti un bon physique hein. voilà. j'aurais travaillé euh... c'est compliqué voilà, quoi. voilà au final vous comprenez que cette vidéo n'est pas prétentieuse mais c'est surtout pour vous dire qu'il faut pas se... se comparer déjà bah oui ne vous comparez pas faites le pour vous déjà et en plus de ça euh, ok tu kiffes euh, le Physique, je sais pas, de Thibaut, de Alex, ouais. de qui tu veux, tu peux pas avoir son physique. Non. En fait, tu as le tien. Tu peux essayer de faire euh, du mieux possible avec le tien, mais tu auras jamais le même physique. C'est ça. Parce que lui, il a ses propres insertions, peut-être qu'il a les pètes plus longs, les biceps plus longs, euh, mais après, euh, si tu leur donnes les moyens, tu pousses ton corps au maximum, Bien sûr. tu peux avoir un niveau égal au sien. Ça sera jamais le même corps, mais ça sera un, un, un très bon physique. Et ça se trouve, tu as des meilleures insertions et tu auras même mieux que lui. Voilà. Donc euh, pour ça, faut pas se dire qu'il est dopé, faut charbonner autant que lui, essayer tout du moins parce que si vous êtes dans une situation ouais, un compliquée vous faites du mieux possible mais voilà il n'y a pas besoin de produits on s'éloigne du sujet là c'est quoi le sujet qu'ils auront jamais notre physique ce qu'on est des monstres on est <rire> trop chaud <rire> voilà bon, on a fait cette vidéo j'espère que le message est passé bien sûr. elle est là pour vous aider pour euh, pour prenez conscience que c'est possible que si nous on y arrive c'est aussi parce qu'on qu on, on on, on tra travaille dans de bonnes conditions mais vous pouvez y arriver sûr. je dirais même mieux moi je leur souhaite de pas avoir notre physique je leur souhaite de faire encore mieux voilà et de toute façon, on est là pour ça, les gars. Nous, si on fait des vidéos, c'est justement pour aider ceux qui nous regardent. Donc, si vous voulez vous transformer physiquement, on peut le faire pour vous sur www.fitnessfusion.fr. J'aime trop, tu vois, ramener à la vente la euh, ouais. vidéo. Je trouve, je le fais bien. Ils, ils remarquent pas que j'essaie de leur vendre un truc. C'est vrai. Mais prenez des <rire> sur fitness fusion parce que comme ça, peut-être vous allez nous dépasser, vous allez faire mieux que moi au bench. Et parce que je regarde l'heure qu'il est, il y a toujours pas de concurrence et j'en ai marre, je m'ennuie. allez, on avait dit pas d'arrogance. <rire> il est arrogant. Je rigole, je rigole. Donc, les gars, si vous voulez vous transformer physiquement, on peut faire de très bons progrès en deux mois, euh, donc là faut être déterminé. Hein, par contre. Oui. Et euh, sur Fitness Fusion, euh, on prend un peu plus de temps, donc vous pouvez choisir l'option 3 mois, 6 mois, 1 an, n'hésitez pas. Donc voilà les gars, si vous voulez vous transformer physiquement, il y a le site internet, on vous aide, on vous suit. Euh, deux coachs, rien que pour vous, ça, vous le savez. Euh... On parlait que comme si c'était nos potes, on dirait qu'ils sont là avec nous, mmh, Ça fait bien. c'est grave. Et, euh, les gars, on a changé les horaires, c'est 17h maintenant, le mercredi et le dimanche, donc pour pas rater les vidéos, activez bien la cloche, n'oubliez euh, pas de liker la vidéo aussi. Lâchez votre commentaire, et FF avec une flamme, largement voilà. suffisant. Nous on kiffe ce qu'on fait actuellement, on kiffe les retours que vous nous donnez, mais aidez-nous un maximum, ça donnez nous de grave. la force. Donc euh, même si t'aimes pas trop commenter et tout, même moi je le faisais pas au début, ouais, je, je le faisais, faisais pas. pas. Plus. Il y a toujours des mecs qui veulent t'apprendre la muscu dans les commentaires. Tu calcules pas, tu mets juste FM, FF, flamme une flamme. flamme. C'est bon les gars. Et nous on est tout nus quand on voit ça. Voilà, ah, je te jure, je Ah les flammes, ils mettent tout nus. <rire> C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Pimous et Gidio. Force. Et fun.